Salut à tous, c'est Pierre de Nets pour Petit Tour de Magie. Et aujourd'hui, c'est parti non pas pour un tour de magie, mais pour euh, une présentation du matériel nécessaire pour bien débuter en magie. Tout simplement. Donc, niveau cartes c'est pas bien compliqué. Bicycle, ce sont des cartes mais, pff, extraordinaires pour bien débuter la magie. Pourquoi car d'abord, elles sont très très belles, enfin elles sont très belles, le dos il est magnifique. Euh, elles glissent mais avec une, une simplicité hors du commun. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous... Fioritures, autant fioriture que... que... que... que voilà. Euh, L'éventail, bah alors là, c'est limite limites, on pourrait souffler dessus, vrai, tout seul. J'exagère un peu, mais mais la glisse, mais c'est un, un truc, de fou. Aussi, je l'ai en rouge. Euh, ouais, je en rouge. Donc, euh, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Vous l'avez remarqué, je pense, parce que dans, dans mes dans mes vidéos, euh, dans mes premières vidéos, je n'avais pas de cartes bicycle. J'avais des cartes normales. Euh, donc euh, les, les, euh, je préfère personnellement moi je préfère les cartes rouges je les trouve un peu, un peu plus belles mais bon c'est la même caractéristique euh, de plus un joueur quoi euh, niveau 4 niveau carte, niveau carte ouais bah non mais j'avais peur Ah oui elle ne s'abîme pas euh, rapidement parce que on peut, on peut prendre un paquet et faire comme ça, comme ça, et ne s'abîment pas. C'est, franchement super long Donc euh, je recommande la marque Baiesse. Les paquets ils sont comme ça, ou encore comme ça pour les paquets bleus, Bref, comme ça. Donc euh, franchement euh, sur internet, qui coûte pas trop cher les paquets, surtout les, euh, les standards. Parce que sinon il y en a qui sont hyper chers pour des jeux de cartes. Donc euh, voilà. <coughs> Ensuite, euh, je range mes petites cartes. Donc euh, elles sont super belles, je les recommande, pas chères, une glissière comparables Donc voilà, voilà, tout est dit. exactement Je l'ai reçu exactement euh, mercredi. Donc là, je me suis dit pourquoi pas leur faire une petite vidéo bien sympa du nécessaire pour débuter la magie. Alors voilà. Donc aussi, j'ai reçu. Je, je me suis acheté un tapis, un tapis de cartes. Donc là, c'est belle, mais bon... Donc franchement, ce tapis, il est parfait. Mais bon, je pense pas qu'il y, qu y a des meilleurs. Vous pouvez, vous pouvez chercher, je pense... Vous trouverez encore mieux. Mais franchement, lui, je le recommande. Donc mon matériel de magie, je l'achète sur carte production, si ça vous dit quelque chose. Donc voilà, voilà dire sur le tapis bah il accroche bien le dessous bah c'est bien ça permet de, de ne pas trop qu'il ne glisse pas et est beau euh, voilà voilà hum, hum, hum, hum, hum, hum. et puis voilà quoi bon bah c'était juste pour faire une petite présentation du matériel nécessaire pour bien débuter la magie donc voilà bon allez à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à aimer ou même commenter sur ma chaîne au revoir.